Put the place up, yeah we know what we made up Can't get enough for you, boo, I'm a chaser Face up, not feel a little major Blink up an eye, ego, I'm a taker Ok, salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion, on est là pour faire des fusions. Euh, c'est quoi la question comment reprendre Comment reprendre après un arrêt de Non c'était pas ça, un arrêt de <rire> Ok, donc comment reprendre après un arrêt de là, toutes les salles où il est en France, donc c'est le bon moment d'aider la communauté avec deux coachs, rien que pour vous. Exactement. Il y a du jeu oui. ah je vais ouais. monter. Ouais. La vidéo elle va foirer, les gars s'il y a du bruit en haut, il y a des animaux qui sont en train de s'entraîner. C'est pas ça C'est sûr avec lui. Donc comment reprendre après un arrêt. Je Imagine, je il y a eu le Covid, ma salle elle a fermé pendant 6 mois, 6 il mois, Ils ont abusé. Oh jamais on aurait cru. Euh, ça allait durer aussi longtemps. Non, tu fais quoi pour reprendre non. Première chose. Je Déjà, tu conseillerais quoi à la, à la, à, aux gens Déjà, le premier truc, que je dirais, c'est pas reprendre sur le programme que tu utilisais avant l'arrêt. Ouais. C'est la base des bases. Qu'est-ce que tu conseillerais comme programme pour reprendre Il y a plusieurs façons de voir les choses. Je vais en donner une. Dans un premier temps, c'est de repartir sur une fourchette de répétition plus longue. Pour se réhabituer au mouvement. En général, les gens ont l'habitude de entre 8 et 12 reps. Donc, là, de mettre 20 répétitions sur tous les exercices pour se réhabituer au mouvement. Ça peut être pas mal. Et pour progresser euh, musculairement. Parce que même avec 20 reps, si vous êtes arrêté 6 mois, ça va durer. Ça va être Tu vas gagner en force, tu vas gagner en, en muscle. Donc, ça, ça peut être une bonne méthode. Les en léger, 50% des pertes avant, c'est déjà très bien. Tu t'es à 100, tu passes à 50 séries C'est calme. Il fait des repos ou pas, il fait qu'on dirait qu'il fait que des séries frère. Non mais ils sont vingt ans, ah mais ça ils ont fermé là, c'est Mais ils sont plus faits, parce qu'ils les là. Non mais ils ont tous eu des certificats médicaux ah surtout. Ma mère. Donc voilà, vous êtes aussi pas obligé de reprendre sur un split, donc on croit que vous avez le programme que vous faisiez avant d'arrêter. Vaut mieux s'économiser, en garder un peu sur le pied lorsque vous redémarrez, donc en faire peu lorsque vous démarrez pour relancer la machine, donc yes. 3 séances dans la semaine. Lieu de 6 habituels, peut-être, et ça va laisser à votre corps le temps de reprendre tranquillement. 3 séances semaines, full body. D'accord, 3 séances semaines, full body. on peut. Semaine. Parce qu'en fait, si vous donnez tout d'un coup à votre corps, vous allez vite être frustré parce que la stagnation, elle va arriver ça. directement vouloir faire des pertes euh, et vous allez voir que vous allez vous n'arrivez pas à les faire et là c'est le côté psychologique c'est très compliqué va rentrer en jeu ah, parce oui. que vous allez être frustré vous allez sortir de vos séances vous allez être débouté et vous n'allez pas vouloir revenir si vous reprenez l'habitude d'aller à la salle déjà elle n'est plus là donc faut recréer vrai. ça donc faut se mettre en réussite faut se mettre dans des bonnes conditions pouvoir enchaîner les séances et en rajouter de plus en plus Sachant que si tu repars sur une fourchette de 20 mètres, tu tu sais qu'il y a une belle marge de progression derrière. Forcément, ça va te motiver. Tu te dis dis, bah, la semaine prochaine, tu es à 50-20 reps, j'en ferai à 60. Ou 55, tu vois, tu sais que tu as une grosse marche. si tu étais déjà à 100. Et ça fait... Ouais. Mais attention à ne pas tomber dans le piège de faire ça pendant 6 euh, mois. Ah ah si le but, c'est de faire des poids de Moi, je conseillerais ça de faire un mois, voire deux, si vraiment vous en ressentez le besoin. Mais à la suite de ça, on va repartir sur des programmes euh, 8-12. 8-12, voilà. Même euh, faire quelques cycles de force, ce sera parfait. Quand tu vas reprendre, forcément, tu vas reprendre un programme pour adapter. Qu'est-ce qui suit avec un programme de musculation Vas-y, bien, bien sûr. sûr. Déjà, aller à la salle, ça va vous motiver à bien manger. C'est vrai. Moi, en général, si je m'entraîne pas très bien, on ne vais pas du tout, je sais que la combination ça ne suffit pas. premier pas, allez en salle, vous l'avez fait, vous faites vos 20 réflexions, ensuite en cuisine, chose simple les gars, vous commencez pas à calculer vos macros, à calculer votre taux de protéines, vous manger seulement. Voilà, trois repas bien équilibrés, glucides, protéines, lipides et ça sera carré. Par la suite, vous pouvez commencer à vous faire un bon point alimentaire ou aller sur www.finestuson et choper un point alimentaire. Les plus importants, ça va être la récupération, bien dormir. Parce que souvent, quand on est chez nous, on finit rien filtre, on va commencer à se faire 3-4 heures. Je sais qu'il y en a qui ont abusé, là, ils étaient tous sur les lives de Marvel. Lui, il oui, est les emmenait jusqu'à 6 heures du matin. Qu'ils ont dit ou pas, il fait des lives jusqu'à 6 heures du matin. Donc, remettez-vous bien euh, au niveau bon, du ben, sommeil. Ben, c'est super important. heures de sommeil. Voilà. On y c'est carré. Hein. Et normalement, je pense, 3-4 mois, mémoire musculaire, t'as récupéré ton niveau logique. Donc, ouais. les Donc, toi, quand tu t'es arrêté, il t'a fallu combien de temps à aucun au niveau musculaire niveau musculairement parlant, si tu t'arrêtes par exemple pendant deux mois, voire trois, il faut de temps pour récupérer. En faisant les choses vraiment, vraiment bien, long. en général, il faut entre deux et trois. Mais ça fait 50 mois Voilà. Après, ça dépend du temps. Depuis le tu t'entraînes, il faut connaître ton corps aussi. Moi, au bout d'un mois, les choses elles sont déjà beaucoup mieux. Au bout de deux, je joue très bien. Et au bout de trois, ça y est, je Comme suis sur parti en dans ça. Donc ça revient très vite les gars, mais faire les choses sérieusement dès le départ. Et n'en mettez pas trop d'un coup. Allez-y, progressivement la musculation c'est un sport de. Un sprint, c'est une course de fond. Voilà. Pour le long terme. Je vous dites pas que dans deux semaines, vous allez retrouver vos perfs. Vous voyez un peu plus loin que dans deux, trois mois. Moi quand je m'arrête, je reprends, je me dis dans deux, trois mois, il faut que je refasse les perfs que je faisais avant. Désolé pour le bruit, je vous répète, les animaux. Qui en fait en fait voilà, il y a le Covid, c'est leur seule sortie de la journée, donc là ils sont en train de tout Ils oui, Quoique lorsque la vidéo là va sortir, le Covid, ça sera peut-être terminé. Faut voir. Parce que si on a repris les vidéos. Après, le... Mais euh, Là en attendant, vous voyez comment ça, ça s'est passé hein, durant la période des salles confinées, que des barbares, que des animaux. Bon bah c'était Fitness Fusion de la FF. Vous étiez en présence de Dimons, Edidio Force et FF.